Euh, donc, par exemple, avec un ami, on a euh, finalisé euh, l'écriture d'une série télévisée. Euh. Alors oui, ça a produit beaucoup de conférences que, bah, qui se trouvent facilement sur euh, sur Internet. Ça veut dire aussi que je, je m'implique euh, avec euh, des grands dirigeants de ce monde. Alors, j'ai choisi d'avoir un rôle euh, moins opérationnel que surtout... Euh